Eh bien, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, nous revoilà. Je suis de nouveau avec vous et nos invités aussi sont là. Nous allons leur, leur demander, euh, quand, euh, par exemple, vous étiez petit, quand tu étais petite, par exemple, Mirella, comment ça se passait Noël chez toi c'était les cadeaux, c'était les jeux entre frères et soeurs parce que j'ai une soeur et deux frères. Mm -hmm. Maman chantait avec nous, papa jouait de l'accordéon. Ils avaient des gens qui venaient jouer un peu le l'accordéon, si des fois mm -hmm. le sillage, certains le sillage, le chacha. -cha. Mm -hmm. On voit donc, tout habiter la salle. Ça, c'est de maison en maison. Mais oui. C'est un petit coup d'accordéon, chaque chacha, oui, si. chacha, chacha. À la maison, après, aller chez notre... Notre cousin, notre ami et tout ça. C'est vrai. Il y avait la viande de porc bien aussi préparée pour nous. Donc, mm -hmm. euh, tu vous bien que mm -hmm. nous les avons joué des temps en temps. Les serrés de chip, serré, un petit morceau de viande de porc. Mm -hmm. et et le petit morceau de des boudin, des bien, piment, même si on va y aller. Oui, oui, oui, c'était très bon. C'était super bon. Le piment, l'igname avec le poids de bois, tout ça était local parce que mon papa plantait. Et euh, donc, euh, en fait, tout venait du jardin chez lui. Et, les... la, et, la, et la, la messe de minuit, il fallait attendre que tout le monde soit sorti de la messe pour manger. Même si mais moi, nous ne pouvons pas, pas, pas aller la messe. minuit les petits ne pouvons pas mais il fallait nous étions à la pour nous manger. Ça, c'est quand on était grand, mais quand on était petits... Euh... Ah, <rires> mais moi, moi depuis tout le les <rires> gars, ils nous ont qu'à attendre, nous qu'à attendre. Il ne grignoter, puis tenter si bien. ça, c'est bien. là, quand c'était tellement bon, mais là, on voit où il est, on ne peut pas manger, là, on ne peut pas m'en pas Non, je n'ai pas même plus et ça dépend. Mmh, ça dépend du allait manger. Et puis ce, ce, ce qu'on aimait aussi c'était cette convivialité comme papa partait avec celui-là, ta la Ravinika, era papa Tala, et les enfants se rejoignent aussi. il oui, oui. euh, y avait ça, c'était comme ça hein mamie oui. euh, Victoire. C'était ah, la société oui, on en met à la vélo. On non, met à la vélo. avec cette timon capitaine. Et c'est là pour mon parler mon qui fâché, mon Pas dire mon qui fâché, pas dire mon qui fait la guerre Tout le monde là et chaque personne apporte pas chose. Mm -hmm. Et chaque personne apporte C'est tellement, c'est bien le chaque... cochon, il y a une autre chose, cochon. Et puis moi, je, je, je disais tout à l'heure à notre invité précédente, que c'était ça. prier tant crié, ton à cochon-là, ça te quand même traumatisé moi Oui, oui, pour faire ballon. Pour faire ballon. Ah oui. Mais Oui. C'était vraiment... Nous n'avons pas vu, mais euh, pas elle, elle, elle a vu quand tu étais petite. Parce que si je viens de faire une pas même si je de faire une nouvelle. Ce pas Ce n'était pas ça. pareil. Hein? Nous avons un cadeau, mais est-ce qu'il y a un cadeau C'était peut-être une confiserie, et... c'était peut-être un gâteau. Tu ne peux pas... Tu je... <coughs> sais <coughs> mm -hmm. bon, ça, quand on change. Est-ce que tu veux... T'en change, on voit plus ça. Oui, et après, tu qu'il y a un gars. Non, non de tonjou, torchon, torchon, mais y a mais petit Pichanga. Et on le grattait, on le poussait, on faisait des petits sacs, c'était notre Magnifique. Pitcher, on était ben oui, c'était ça le truc Après, avant. Euh, j'en étais contente. Des mm. petites poupées à matrone. Matrone, euh, voilà. Il y a une dame qui m'avait fabriqué une poupée comme ça, moi, ils étaient oui. tellement aimés pour là. Et juste ce que j'en avais d'autres, Mais matrone là, là. C'était. C'est qui est très capitaine, faisait le baptême de notre matronne. Oui, Et de vrai baptême, hein? oui. Les gens venaient bien oui, habillés pour oui. faire le baptême de poupée. Hein? <rire> oh. Et à la messe des innocents, on allait oui. à la messe avec le, la poupée. Oui. Le, le prêtre euh, bénissait oui. les, les, les jouets. Oui, tout à fait. Ah, J'ai alors... perdu ma mère, j'avais 10 ans. Oui, donc qui c'est qui a pris la, la relève alors? La relève, il euh, n'y a pas été de relève. Là où, où j'étais, c'était pas... Euh... Oui, il n'y avait, oui, avait pas de relève maternelle. Il n'y avait pas de relève maternelle. Bon, ça s'est passé comme ça, ça, mais, enfin, passé comme voilà, ça mais, mais enfin. Voilà, mais enfin. Ouais. Et c'est pourquoi quand je. J'avais tendance à ne pas. Ariane, pas troubler, Ariane hein, laissez pas les. Mains. les, les <rire> moi, moi je me suis raisonnée toute seule parce que les enfants qui avaient leur mère, je ne voulais pas jouer avec eux. Ah, oui, parce que Et ça faisait un petit peu mal au cœur. Je, je me suis raisonnée toute oui. seule. Je mm -hmm. me suis dit que ce pas la faute de l'enfant mm -hmm. si elle n'a pas, si elle a sa mère. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé à, à ah, jouer Un avec gros travail qui a été fait. Ah en oui, oui. Si ah, oui. Je... ah oui. Sans, sans accompagnement. hein? Ah oui, oui, elle oui. Pour euh... au poteau, honnêtement, je me suis dit, on si elle <rire> était <moi rire> <nous met rire> déjà sortie sur son arbre, c'est mon petit-fils me dit ça des choses que euh, oui. j'ai subi maintenant. Mm -hmm. pas croyable. Mais quelle qu différence présent, là, ah, on a trouvé à présent aujourd'hui là Il y a trop grande différence maintenant. Il oui. y a trop grande différence. On laissait aller ou bien euh, c'est comme ça pour y te depuis longtemps oh. Oui. Mais Et un petit peu de trop laisser aller. D'accord, oui, oui. Mais... Parce que je ah, remarque non. déjà, les enfants vont quelque part, les enfants ne s'amusent plus. Ils mm, ont mm, mm. tout fait, ils fait. Et ça qui parie, ça, oui. pas vite côté. Oui, oui parce qu'ils le gêné, ils ont payé, ils parlent les mêmes langages. On avait été dans un enterrement petit canal, un enterrement, mm. j'ai du bien. Oui, oui. Ils ont mis 4-5-6 ans, après l'enterrement, on va plus, normal, mm. à la salle. Oui. Tout ce qui m'a tenu, y a ça qui panique, pour pas finir côté. Oui, parce que vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, oui, parce qu'on ne peut pas d'habiter là, retrouver là, c'est ça le truc. Oui. Donc, mais c'est vrai que... Sinon, on, on, on évolution, qui bon, hein, il faut évoluer, mais il y a, oui. y a eu, un juste milieu. Oui, hein. juste milieu. Ouais, faut, faut Moi, penser. je ne dis pas, je ne blâme pas les enfants. C'est mm -hmm, si les parents, mm -hmm. vous allez quelque part. Les enfants, quel que soit, là où vous êtes, il y a des enfants. Les enfants ne s'amusent plus, hein. Mais c'est, on, on fait pas pas prends ton jeu, prends ton jeu ça y a pas tu là. à jouer, Tu as vu Il y a des touches, des petites choses. Ils dis bon, tu t'assois là, tu joues, tranquille. Mais c'est ça. Ah bah a bêtises hein. Le Il y a tu m'as joué, c'est ce parce que tant qu'ils sont en train de jouer, tu, tu n'entends pas crier, tu n'entends pas ouais, « ouai ouai qu'est-ce qu fait, qu est qu est passé? tu quest tu n'entends rien. Parce que c'est comme ça j'entends les parents tu ah, vois? moi, j'ai fait mes télés, j'ai fait mes télés, moi. Mm. » Oh là, en fait mes télés, Mais en quelques jours, pendant ta force, mm. ces petits filles sont hein, <rire> moi, qui montrent moi, ma partie avait sa mère. Mm -hmm. Télécommande là. Télécommande là. Mm. Je ne sais pas si tu un Et pour pas de télécommande. un à garder, là, un là. un ouais. <rire> ouais. tu as un moi, tu as un pas Bien Je suis sûre qu'il y nous pas parler de Noël la que a fait Parce que tout le monde fait Noël à une façon. Et là, avec tout ça nous passons. là nous tous les que Jean-Zot se passé Noël à Zot. Alors, allez ce site-là, passez en commentaire, dis des petits mots, dis nous des petits bidiens parce que nous mettons un replay à Zot. Allez là, mettons des commentaires, dis nous que Jean-Zot fait Noël à Zot, Jean-Buth est là-bas. Noël, là, ça, je suis sûre... Cette année-ci, télévision, tu pas les Ah oui! Ah oui! Comme il ne peut pas sortir, il ne peut pas faire rien. Mais mamie, où est la télévision? Il n'y a pas de télé télé. Oui, mais tu <rire> es à la télé, mamie. Les enfants vont te voir à la télé. Les enfants vont t'entendre parler comme ça de la télé. Ah oui, parce que là tu as la télé, donc les gens qui ont mis la télécommande en haut, ils vont prendre, ils vont zapper sur la chaîne SFR, sur SFR ils vont zapper, ils vont chercher la 310, ouais. et ils te verront assise là en train de dire que c'est Timounav et télé. Oui, oui, non, oui, mais oui, parce, que, il, parce faut, ont la télé, il faut la télé, mais il y a une limite. Oui, c'est ça, je comprends, je ah, plaisante, mais je comprends, il ne faut, la il faut pas, télé, pas exagérer. mais il y a une limite. C'est oui. ça je ne sais pas quoi entendre hein? mmh. mais là ouais. pour vous pas nous puisque on va montrer nous ça on fait mmh. on va montrer nos petits bouteillers nous on va voir petits bouteillers ou quoi on fait là pour les centres de table. et, et nous a bien dit que tous ça a amené la la ces bouteilles nous a conseillé de nous fêtes sans trop dépenser il y a voilà, pour il y avoir ça garni petit tablier à Noël et puis euh, mmh. fêter à eux. donc sont une association qui a daté de 7 ans qui mmh. tient des grands monades puisque c'est famille où on a les grands monades on est mis, elle a quitté Vinbonou, on a dernièrement. Et madame n'était pas là, elle était malade. Aujourd'hui, elle est revenue en pleine forme. Et euh, je pense que vous la connaissez, parce que vous avez déjà vu. Et elle sera toujours l'année prochaine, si Dieu veut. Nous, que chercher à base de la parole beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souvent. Parce que, je ne peux pas arriver juste là, pas te connaître. Je n'ai fait trop voilà. enfin, si êtes... ah, ah, de moi, là. là. Ah, ça, ces deux femmes-là, ils font des choses extraordinaires. Enfin, si il faut que je, je suive ces deux personnes, ah, ouais. parce que. 7 ans, comme elle me faisait rappeler, moi, j'étais 4 5 ans, mais ni ans, c'est vrai. On te voyait des pieds en radio. Et de voir où est-ce que vous êtes déjà arrivé ça va faire un jour, on que vous aviez pas passé, famille ce que vous le tour de la Caraïbe Fais le tour en avion. Non, mais C'est pas C'est pas impossible, C'est On est allé deux fois en vacances. vacances, on est allé à deux fois avec 50 personnes mais ça ah, dit chapeau, ouais. et ah, on va dire alors même ami Victor vous raconte ça parce que je... financé par Cap Excellence ah, oui. et l'état mais non pas vous mmh. savez qui vous me je jeudi là oh, parce oh, que oh, c'est oh, Noël C'est nous et nous sommes que souvent pas pour vous être continuer faire ces grands monde la plaisir parce que vraiment nous quand même remercier parce que ça aide pour vous pouvez nous commençons, nous commencer euh, là et -moi. Oui, oui, oui. nous, nous, nous, nous, nous, nous commençons en bas, en terrasse, nous nous voyons, nous nous voyons, nous nous voyons, nous nous nous nous, en, en, en nous nous nous nous nous nous ont formé nous pour ambiter, mais nous allons au-delà de ça, ils ont formé nous. Pour on buter, mm -hmm. de ça, formé nous. le mettre à l'élève à débarcelonner. <rire> <rire> et petit à pitié, mm -hmm. nous il va sortir en bas de terrasse là, euh, trouver un en, en, en en, local, trouver, mettre les choses en place. Développez-nous. Moi, mon... C'est vrai, nous ne a pas coche yeah. pas. <rires> mm -hmm. mais, mais, mais nous, t'es là mm. aussi. Il faut nous dire que, à... es là, es là, es là, es Aussi, euh, C'est moi la marraine. <rires> que je vous dise. La deuxième marraine. Parce voilà. que notre oui. première oui. marraine, c'est madame... Euh, la deuxième marraine. Oui. Comment ça fait la consignée madame... Elle a 100 ans. Elle a 100 ans aujourd'hui. Elle est de prince à pas, C'est pas madame... Sociale, ouais. Elle était assistante sociale. Elle, elle a touché les gens. Euh... Et, là, et ouais, oh. la, la grande dame que tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé d'elle. Oh, Madame, t'as pas voilà, On dit bonjour. Yeah. Hein? On dit bonjour. On dit bonjour. Tu, mais que... tu sais cette dame-là, chaque ouais. fois quand te parle des nous, On prends parce qu'une fois elle est restée debout avec moi à me parler. Devant la, la, la grande banque qui est à tout ceci, pas loin de la noter, là. Mm -hmm. Oh là là, tout ça dit moi. En deux mots, quatre paroles, messieurs madame, il m'a un double pape. En deux mots, quatre paroles, je suis là défasée, dé, dé défasée. Mmh. Je te vois d'habitude, tu es toujours responsable ça. En disant que tu es détruite, il en face. Pape, Un peu chouer madame, là ça. Même si on ne voit pas ici, un, en tant que tu es venu. Il y a comme Ok là. Voilà. Oui, alors tu me montres trois doigts. Avec trois doigts, tu as montré nous là, ça veut dire nous, trois minutes. Et comme il passe à compter puis nous, quand ça y est, un il dit ça a trois doigts, un doigt, deux doigts, cinq doigts, n'est-ce pas? <rire> alors, mamie Victoire, nous, tu as parlé de nos bidons. Mirella, Ariane, tu as parlé de parole l'élan. Que là, vous voyez commencer, il y a un baron, en Est-ce que tu connais en période là, ça? Toujours, toujours, on a toujours apprécié. yo. Hein, bah Il ah, même le euh, hum. dévouement que fait ouais. je mon chapeau hein, parce que découragé, yeah. y a yeah. mais c'est <computers> vocation. à C'est deux femmes ça c'est <quote> vocation Autant mon de faire toute qualité, quand on dit, on là, je dis, il ça. Attends, je l'enlève. Eh, bah, une... <rires> Et euh, donc, autant de gens là. Bon, fait donc autant de faire toute toute qualité, ils ont ni pas de qualité, ils ont de faire toute qualité, merde, vitine, si on faire l'entourage de faire toute mettez de faire de faire des de et il prend coup, il laisse le Alors je vais vous laisser à tout le rôle, hein, le temps de dire, de souhaiter un joyeux noël à ceux qui nous écoutent et à vos, pas, à vos pensionnaires, pensionnaires, vos membres, à vos membres. Et pour euh, nous payer ça, euh, comment dire, partir tranquillement, ça qu'il y des tout le monde tient pour y manger, à casaio. Tient tout le monde Après tout ça nous a passé. Comme peine et Céline, Noël ça tout le monde. Et avec tout ça monté les autres Avec si peu de choses, casa belle, monte les autres très très belle passe la si, si mais tellement gros allez hein je comprends pas ça ça et là nous y allons nous y allons nous fallait ces autres souhaiter chaque mon les autres Bonjour, je souhaite un choix oreille à l'ensemble du peuple guadeloupéen et de tout le monde aussi à ma collègue, mes collègues, euh, l'équipe pluridisciplinaire, parce qu'en dehors de Famille Gouga, nous avons une équipe pluridisciplinaire, mmh. au conseil d'administration, et puis tous nos partenaires financiers, sociaux, bailleurs, euh, tous ceux qui nous accompagnent au sein de cette association, y compris nos usagers. Ils sont nombreux. Ils Alors, sont nombreux, il faut pas, oui. Il ne faut pas, il faut pas <rires> citer pour <rires> On ne va, va pas citer, ah, hein, donc pas voilà. on va, je souhaite vraiment joyeux Noël à tous, à tous et à toutes. Merci Mirella, euh, Ariane. Mais moi, je Mais c'est galinette, là, vous avez forme, galinette, là. Oh, c'est le là, quand il coule la belle, ma vous avez une forme, là, Merci, le chat. Ah, ben, oui, la vous, allez, t'as vu, t'as vu, Oh vu, Alors, je vais souhaiter euh, Joyeux Noël à l'équipe Famille Rurale, et toutes les associations qui s'occupent de personnes, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes en difficulté, mm -hmm. euh, l'année a été dure, mais nous sommes là. Mm -hmm. Je veux aussi remercier, euh, remercier notre, euh, notre CA, une, notre présidente, mm -hmm. notre, nos, nos collaboratrices et euh, nos, euh, tous nos bailleurs financiers. Mm -hmm. On va pas les citer pour ne pas en oublier. Oui, oui, oui. Euh, oui. Toutes les gens qui nous ont donné la force, oui. toutes les gens qui, qui nous ont supportés, mm -hmm. que ce soit au niveau de la Guadeloupe, parce que nous aussi, on, oui. est, on, on fait des partenariats avec les gens de l'extérieur pour apprendre, pour Let's pouvoir talk. adapter ce que eux ils ont à notre euh, euh, cher, euh, de, notre, tout notre dévouement sur la Guadeloupe. Donc euh, je vais souhaiter joyeux anniversaire. Dois... Ah, joyeux, noël. joyeux noël, non, non, non, non, anniversaire. Mon oui, oui, anniversaire va oui, oui. ben, dire nous, oui, ben, j'ai mes deux enfants qui sont nés en en. Ah, c'est quasiment oui. un anniversaire quelque part. Donc je vais souhaiter <rire> <rire> souhaiter euh, joyeux Noël à l'ensemble de la Guadeloupe, à l'ensemble de nos politiciens aussi parce que il y a là pour travailler pour nous et aussi Permettre que nous puissions ensemble mm -hmm. nous occuper de nos aînés, mm -hmm. nous occuper de nos concitoyens mm -hmm. euh, et puis que vraiment que nous, dans nos cœurs ça puisse changer, ouais. que nous puissions nous aimer, que vraiment l'amour puisse planer sous la Guadeloupe ah, dans euh, nos cœurs. On en a besoin avec beaucoup de soleil. Ben à tous Alors, et aussi euh, à toi et à merci, ton équipe. Merci, merci beaucoup. <rire> euh, ça fait euh, quelques temps qu'on se bat et puis on t'en ouvre comme on, on tient. Et moi, je pense à M. Jean-Yves Friction, je pense à Michel Pierrin, je pense à Murphy qui est là, qui il y a une autre famille que j'oublie, mais on est bien fait s'allier. Toute famille ici de la Martinique, mais on n'a pas à songer pour nous là, nous là, mais en tout cas, maman et famille avec qui, à cette Marie. Nous avons une force basse à toutes et nous avons laisser mamie Victoire souhaiter un joyeux Noël aussi. Je souhaite un joyeux Noël à nous tous, parents et enfants. Mes parents qui sont en la Martinique, à ont souhaité un joyeux ah, Noël. La famille a ma fille. Et <rire> Je vous dis tous, tous, petits et grands, joyeux Noël. Et puis soyons calmes. Et mon nom, et mon nom. Voilà, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Noël, du calme, du calme. Merci mamie. le désordre n'a jamais rien rétabli. Calme. Eh ben, eh ben, ça c'était l'année passée. Enfin, nous rappelons cette l'année là nous rappelons ça des Nous ne pas penser qu'il y en des likes qui a différents. Et nous, nous pas rappeler que mamie, mamie Victoire, tini euh, on dextérité, puis il fait nappe, éveil, petit peintillage, petit pinceau, café-tibité, petit décoration. Y a tout ça, sûr, pour les... de... Mais oui, on ne peut pas s'ennuyer. Moi, je mène beaucoup de Grand monde. Famille à de monde, donne-moi le numéro de oui. téléphone oui. en tout cas. 06 90 95 98 42 ou le 06 90 99 84 95. Et bien, quand on dit Marie, nous pensons que toutes personne va se faire. Nous vivons. Nous vivons encore. Merci, Ariane. Merci, Marie. Merci. Merci, merci, merci, à à tous, merci. merci à tous, tous ceux qui sont habitués à cette émission. Je vous souhaite un très très bon réveillon de Noël. Fêtez en famille, pas dépenser trop l'argent parce qu'on passe à des méga. Oui, oui, oui, Alors oui, nous oui, faisons un nous <laughs> faisons mollo et nous <laughs> faisons au cas où pour nous ni ça qui font un peu. Je vous embrasse tous. Joyeux Noël à tous. Merci.